Plus <rire> plein de... est bah là, synchro, on y va ou hein. vous attendez bah non, on attend. Il y a bah, encore y une AED un peut-être Ah, là, on, a, on attend là. Une fois de plus devant euh, la DSDN, eh bien, pour euh, cette fois-ci euh, défendre nos collègues à ESH, qui sont des personnels qui sont devenus essentiels mais qui sont toujours maltraités par notre administration. Hein. Je rappelle qu'on les maintient avec un salaire en dessous du de 800 euros. Euh, leur organisation de leur travail aussi, on leur demande une flexibilité, on les déplace, euh, des fois euh, complètement contre l'intérêt de l'élève, euh, donc tout ça c'est inadmissible, c'est ce qu'on va dire à la, au DAZN dans quelques instants, et puis aussi nos collègues à AED hein, qui font un gros boulot de vie scolaire dans les établissements euh, euh, du second degré, euh, que ce soit des collèges ou des lycées, et pour lesquels normalement une loi est passée et qui doit proposer la sédélisation au bout de six ans, mais le décret n'étant pas passé, eh bien, on les laisse dans la... Ben, on les laisse un peu dans le vide comme ça, sans reconnaître un travail euh, qui a été effectué et qui reste indispensable comme je l'ai dit. Donc tout ça ce n'est pas supportable et on est ici, la FSU avec d'autres organisations pour défendre ces euh, personnels et, et réclamer que leurs droits soient établis, pour qu'ils possèdent un vrai statut et un vrai salaire, digne de ce nom. Alors aujourd'hui, nouveau rassemblement, cette fois-ci pour les, les AESH et les AED, donc les, les accompagnants accompagnant des élèves en situation de handicap et euh, des, des assistants d'éducation dans les, dans les collèges, euh, des personnels qui sont particulièrement précaires et euh, pour lesquels on a l'impression de se répéter chaque année puisque chaque année il y a des rassemblements, il y a une mobilisation qui ne faiblit pas euh, pour réclamer un vrai statut, un vrai salaire et l'abandon des piales qui sont les nouveaux pôles d'organisation des AESH et qui amènent plus de flexibilité, qui amènent euh, aussi euh, voilà, à ce que les, les AESH soient balader d'une école à l'autre et qui réduisent le temps d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap. Donc chaque année, et très régulièrement, on organise des mobilisations pour faire entendre le, le ras -le bol de ces personnels euh, qui, qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont payés en dessous du seuil de pauvreté, euh, ils sont payés sur des temps partiels imposés. Et, euh, et puis ils n'ont pas de statut, quoi. Donc c'est la précarité pour eux et c'est réellement insupportable et c'est insupportable de voir que l'éducation nationale tolère ça et euh, maintienne ces collègues-là dans, dans, dans cette situation. Pour autant, ils ont un vrai métier qui est un métier essentiel pour le fonctionnement des, des écoles, pour le fonctionnement des collèges, des établissements, de l'éducation nationale et en particulier pour l'accueil des élèves qui en ont le plus besoin, en, en l'occurrence les, les, les élèves en situation de handicap. Donc, on revendique pour eux qu'ils aient un vrai statut. Alors un vrai statut, pourquoi Pour que soit reconnu leur métier et pour que eux aient des droits qui aillent avec et qu'ils soient reconnus en tant que fonctionnaires d'État de, de l'éducation nationale. Qu'ils aient un vrai salaire, évidemment, en reconnaissant le fait qu'un temps complet, c'est un temps sur 24 heures face aux élèves, plus le temps de, de, de préparation, de réunion, etc. Et, et l'abandon des piales, parce que, bah, comme je le disais, c'est de la flexibilité supplémentaire et ça... ça ça met en œuvre euh, un, un principe qui est, qui est insupportable, qui est euh, que euh, les, les personnels sont utilisés comme des pions pour boucher les trous et, euh, et pour faire euh, un, un accueil une inclusion des élèves euh, en euh, low cost. Donc, euh, on en a assez. Ça fait euh, un moment qu'il y a eu une mobilisation importante. Il y a eu quelques avancées qui ont été arrachées, mais qui sont largement insuffisantes. Donc, euh, on demande à ce que ces personnels soient réellement reconnus et ce que, que leur métier soit, euh, soit considéré comme un vrai métier, avec donc un vrai statut, un vrai salaire et l'abandon de ces piales qui, qui les précarisent. Eh bien, on vient pour soutenir voilà. nos AESH qui sont malmenés, des contrats qui ne sont pas des contrats. Comme là, on a une collègue qui n'est toujours pas sédéisée après 14 ans. Des conditions de travail déplorables, où on leur change de poste sans arrêt avec des avenants de contrat. Des salaires très très très moindres, donc euh, on vient pour les soutenir parce qu'on a besoin d'eux sur le terrain. On a besoin de ses collègues pour nos enfants dans les écoles, pour les familles et puis pour les équipes sur le terrain. Donc on espère être entendus et on continuera de se battre pour faire améliorer leurs conditions de travail. Sur ce qui a été dit, évidemment le directeur académique, il n'a pas tout entre les mains puisque c'est une question qui se, règle, qui se réglera au niveau du ministère. C'est-à-dire que la question du statut, la question des salaires, la question de l'abandon des piales, euh, c'est une décision ministérielle. Après, euh, j'ai eu l'air d'entendre hein, ce qu'on disait, on a fait remonter évidemment la situation du terrain qu'on connaît, Valérie, Elsa ont fait part de, de leur situation, et plus généralement de la situation des AESH qui est intenable, et euh, faire entendre que, que c'est un vrai métier, que du coup ce vrai métier nécessite une reconnaissance, que ce soit une reconnaissance salariale ou une reconnaissance au niveau du statut, au niveau des droits, on a fait remonter que, par exemple, sur la question du, du salaire, euh, il nous avait euh, vendu qu'il y avait maintenant une grille qui était mise en place et qui faisait qu'on passait d'échelon en échelon. Sauf qu'avec l'augmentation du SMIC, bah cette grille elle est complètement écrasée, ce qui fait que le premier échelon, le deuxième échelon, le troisième échelon, ils sont tous au niveau du SMIC. Et en étant à 60%, 70%, bah ça vous met en dessous du seuil de pauvreté et ça c'est intolérable. Parce que vous avez un vrai métier, vous méritez pour ça un vrai salaire. Donc on l'a dit, on l'a re redit On a eu quelques petits points sur lesquels il a entendu un peu au niveau des affectations notamment. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a insisté à plusieurs reprises, euh, on a redit que nous on demandait à ce qu'il y ait des, des fiches de vœux sur lesquelles vous puissiez indiquer à la fois le niveau que vous voulez, la quotité que vous voulez, etc. ou un changement de pial. Par rapport au changement de pial, ça c'est une petite avancée sur les 20 demandes de changement de pial qui ont été faites, les 20 ont été acceptées ou vont être acceptés là, pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident, vu les réponses qui étaient faites jusqu'à présent sur ce genre de demandes, euh, qui étaient même des fois des, fois des, des, des réponses assez euh, violentes, voire assez méprisantes, Là, on a quand même une certaine avancée par rapport à ça et une prise en compte des demandes des AESH. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Nous, on continue à demander qu'on arrête de, de balader les AESH en vous changeant du jour au lendemain. À ce qui euh, est aussi, ça c'est un des, des points sur lesquels euh, on a obtenu une petite avancée, c'est qu'il y ait vraiment à chaque, et ça avait été déjà dit en CHSCT la dernière fois quand on avait évoqué la question, à chaque fois que vous avez un nouvel enfant à suivre, que vous ayez obligatoirement, entre les mains, le Gévasco, la notification MDPH et une vraie présentation des troubles du gamin que vous avez à suivre. Ça c'est un point qui est important, après ça résout pas tout, mais c'est une, pe une, une petite avancée. Et voilà, euh, il va falloir continuer, il ne va pas falloir lâcher, là c'est les vacances dans deux semaines, mais à la rentrée on se donne rendez-vous, et on se donne rendez-vous parce que de toute façon, dans l'éducation nationale, dans toutes les écoles, ça va être un vrai bazar, que ce soit pour les AESH, pour les enseignants, pour tout le monde, premier, second degré, etc. On sait les catastrophes qui risquent d'arriver. Donc on se donne rendez-vous à la rentrée pour continuer la mobilisation, pas lâcher, et puis euh, tout faire pour essayer de monter au plus haut niveau, là où ça se décide, là où sont prises les décisions, euh, pour, pour se faire entendre et puis pour, euh, pour, pour bloquer bah, c est, c est la politique qui est menée par rapport à ça, de, de, de saccage de l'éducation nationale, et pour, euh, voilà, pour à la fois les personnels, les élèves, etc. Voilà.